Le message de l'orphelin, non, non, non, ne nous oubliez pas. Les enfants vont encore crier. Ya, yeah, ya, yeah, papa, ne nous oubliez pas. Ça, c'est notre numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Mettons ce numéro beaucoup plus pour que les orphelins, orphelins partout où tu te retrouves au monde. Ce n'est pas seulement juste après l'émission. Tous les jours, ce numéro est à votre disposition. Vous avez une situation qui vous dépasse. Vous êtes en difficulté. On vous maltraite. Vous avez une histoire à raconter. Vous n'avez personne avec qui échanger. Écrivez-nous sur notre WhatsApp par ce numéro. On vous maltraite. Vous avez des besoins aussi. Faites-nous savoir à travers ce numéro-là. Écrivez-nous. Envoyez-nous. Vos difficultés. Vos soucis. Vos préoccupations. Vos points d'interrogation. Vous avez besoin de conseils. Écrivez-nous. Par ce numéro-là. On est là pour vous soutenir. Pour vous aider. En tant qu'homme de Dieu, on priera pour vous. On communiquera des conseils. On vous, donne, on vous donnera des directives. Et les sujets que vous nous aurez donnés. à travers cette émission, la voix des orphelins. On viendra l'exploiter. Sans pour autant mentionner vos noms. Mais ça pourra non seulement aider vos parents. Ou vos responsables qui peut-être vous maltraitent. Ça pourra également aider des milliers de parents. Qui se comporteraient comme le vôtre. Donc n'hésitez pas. Ça c'est votre émission soutenez-la, tenons-nous la main dans la main travaillons ensemble et je pense qu'on pourra résoudre tant soit peu ces petits problèmes qui nous tracassent nous les orphelins, donc je mets dans votre lot je vous prie de ne pas rater cette occasion c'est l'une des voies par lesquelles Dieu veut passer pour vous apporter tant soit peu réponse à vos questions et à vos préoccupations Aux orphelins l'année émission Autobatine de le moins extrait au comprendre des Patrick à travers ONG Patrick à la ministère cause Nabino Azak ko la porte-parole Nabino ndeko nanga tindela la difficulté traverser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 la, teille, la, solle, pétro, tala, nénine, la y a les de temps, il y a un peu de temps, il y a de temps, il y a un peu de les il y et un peu de temps, il faire entendre un peu de temps, il les a un peu les temps, il y a un de temps, il y a directement mais à travers les e a de et mais, pour dire, toucher les gens pour mon toucher les façon de traiter. A de ignorance. qui ont à ils travers Je pense que les coordonnées sont affichées et en contact. Pendant les les La Bible dit ne te détourne pas, ne te détourne pas. C'est à l'impératif. Ne te détourne pas de l'indigent, car il ne manquera pas au pays. On ne fait pas ça pour soutenir ceux qui sont en Afrique. Ici, également, il y a des gens nécessiteux. Donc, c'est une obligation. On doit soutenir ces enfants. La voix de l'orphelin aujourd'hui, c'est non, non, non. Ne nous oubliez pas. On n'a pas fait de grandes actions. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de moyens qui est en train de suivre. Ah, avec ça fait que ça qui fait beaucoup de bruit comme ça. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous crions plus fort parce qu'on veut faire entendre la voix de ceux-là qui sont toujours étouffés. Voilà pourquoi vous voyez, j'insiste là. Dans ce bébé, à pénamment, les sorte que. Ah, voilà, C'est un moyen, n'est-ce pas, pour moi D'exploser de, de, de, de, de, de faire briller De faire entendre plus haut La voix des personnes qu'on écrase dans nos familles On les étouffe, on ne leur donne pas le temps de parler De s'exprimer Et à travers cette émission, on veut vraiment faire trop de bruit Mais les gestes que nous faisons, ce sont des petits gestes On n'a pas fait grand chose On a fait des petites actions Mais ce qui nous fait du bien C'est parce que la Bible nous fortifie en le faisant La Bible dit La bonne volonté a sa raison d'être en fonction de peu qu'on a. Donc, La Bible dit, en fonction du peu qu'on reconnaît la bonne volonté de quelqu'un. Ça dit que la bonne raison, volonté a sa raison d'être en fonction de peu que tu disposes. C'est ainsi que nous autres, dans... Patrick a la ministrie, ici sur le net qu'on se retrouve pour prouver notre amour vis-à-vis -vis de ceux qui sont démunis. Qu'avons-nous fait On a songé aux orphelins de père, certains sont de mère, certains sont de père et de mère. Ils ne sont pas de nos familles, nous ne les connaissons pas, ils sont même très loin de nous. Aujourd'hui on a sélectionné les orphelins d'Afrique, demain on pourra en sélectionner les orphelins de la France. Certains orphelins peut-être aux États-Unis, d'autres peut-être dans des pays en Haïti, là-bas. Mais du moins, en fonction de peu qu'on a eu, on a songé aux orphelins, pas en termes de nourriture, mais on a songé à eux en termes de scolarité. Nous sommes dit ces enfants ont également droit à l'école, à l'éducation. Pas parce que leurs papas sont morts, ou bien leurs mamans sont décédés, que ces enfants n'ont plus droit à la formation, à l'éducation. C'est comme ça qu'on soutient ces enfants. Et pourquoi mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous montrer les images, que vous regardiez vous-même et vous compreniez qu'effectivement il y a de quoi soutenir ces gens d'enfants. Une image m'a touché, je vais vous la n'est-ce pas Je pense euh, avant la fin de l'émission, je vais vous mettre cette, cette image-là un papa qui se retrouve avec trois enfants, quatre. Ce ne sont pas ses enfants propres, c'est-à-dire ce sont les enfants de du défunt, de l'un de, de ses frères ou mais l'une de ses sœurs comme ça qui était décédée. Entre-temps, le papa lui-même a déjà une charge. Il dit, papa, j'ai une équipe à moi. <rire> si c'est cinq ou six enfants. Entre-temps, le travail, j'ai pas un bon travail. Vous connaissez les, les salaires de nous dans la plupart de nos pays africains. Déjà, pour tenir les débuts du mois, c'est difficile. Et la rentrée scolaire est là. En dehors de ces cinq à six enfants, il a encore trois des plus. Il sépare, de plus. Lui ne par soit sa soeur, soit de son frère qui était décédé, donc les orphelins. Rentrée scolaire au oh, Yorzon en Heureusement que des personnes qui nous suivent dans ce genre d'émissions, comme vous également, vous êtes en train de nous suivre, ont songé à eux. Ils ont compris le message de Patrick à la ministrie à travers l'émission La voix des orphelins. Et ils se sont mis à leur disposition. La bonne volonté, il ne faut pas attendre des millions pour la mettre en pratique avec le peu qu'on a on peut faire quelque chose. C'est ainsi qu'avec le peu qu'on a eu, on a été au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire précisément, on appelle ponton -la belle on a vu des personnes que Dieu nous a mis à cœur d'assister, des orphelins. On a été à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on a vu certains orphelins qui étaient dans le besoin, en difficulté, en ce qui concerne la scolarité. Et on a mis la main dans la patte. Dans le cas de Patrick à la ministrie, pour les soutenir. De comprendre qu'on peut bien faire avec le peu qu'on a. Donc on n'attend pas demain que tu aies des millions, mais avec le peu que tu as. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà touchées, convaincues. Il y a des personnes qui ne le faisaient pas parce qu'ils avaient oublié. Ou soit pour vous présenté mal l'évangile. Les orphelins, c'est des sorciers. C'est des personnes qui ensorceillent les gens qui bouffent leurs parents. Et puis ils sont là pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc toi tu t'en foutais de mmh, mmh, mmh, Attention. Non, non, non. Ne les oublie plus jamais. Bien aimé dans le Seigneur Là nous sommes à Pointe-Noire Ponton Labelle Mes frères et soeurs, encore là Une famille où on a eu à rencontrer Certains orphelins, et là c'est une orpheline Elle est là, voyez-vous L'enfant, la fillette là C'est une orpheline, voilà Le sourire est déjà là Elle a beaucoup de cahiers. Elle s'est dit mais ça continue à venir C'est parce que les personnes de bonne foi ont eu à l'assister à travers Patrick à la ministrie, oui, les enfants sont là, dans la joie, voilà que la fillette a retrouvé son sourire, il a un cartable, il a des baskets, voyez-vous, les baskets, il y a eu des cahiers, c'est-à-dire que la scolarité est assumée, et c'est ainsi que cette maman est en train de s'exprimer en monokutuba, n'est-ce pas, un dialecte de, de la place, un kikongo, il y a, il y a pointe noire, elle est en train de dire, vraiment, nous sommes dans la joie. vraiment Ça dit que nous sommes vraiment émus de joie, nous sommes émus de joie à travers ce geste de Patrick à la, la ministrie, voilà qu'ils ont même du mal à prononcer « ministrie », comme de même kakishasa ils ont eu du mal à, à prononcer, mais l'essentiel, c'est que la joie est retrouvée. Hein? « Papa Patrick à la l'anza m'sakmonungé », c'est-à-dire que que les dieux tout-puissants te bénissent, qu'ils te bénissent pour ça. Et laissez-moi vous dire c'est ce Patrick à la, la ministrie, en, en voie, n'est-ce pas, d'émergence, nous sommes en train que de naître, mais déjà, nous posons des actions, des actions louables, des actions d'une de ce noms. Le cœur de l'orphelin est, est vraiment dans la joie comme ça. Un orphelin peut regagner le chemin de l'école et la maman est là. Je ne sais pas si c'est la veuve ou bien la responsable encore. Voilà. Elle secoue sa tête elle dit vraiment, c'est-à-dire que nous sommes dans la joie, voyez-vous. La fillette a retrouvé son sourire. Elle va fréquenter, elle fréquente déjà les lones cette année 2021-2022 parce que, particulièrement, la ministrie était en action, était en activité. C'est ça mes frères et sœurs, nous devons nous aider, nous devons nous soutenir, nous devons nous faire du bien. Et lorsque tu peux déclencher une joie dans les cœurs d'une famille, surtout dans les cœurs des orphelins, dans les cœurs de veuves, le ciel je mais je je ne t'oubliera euh, euh, jamais. Ça, c'est, comme je viens de le dire, c'est l'ONG Patrick Kalala ministre depuis les États-Unis. Il s'occupe de veuves et de hommes. C'est sa mission, que Dieu lui avait confié de le faire. C'est un fan qu'il porte dans ce jeu, je crois, le faire. Et ça forcément s'arrêter par là. Comme je l'ai dit, au mois de décembre, janvier, pour le souvenir de peuple Bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous êtes en train de suivre avec moi l'image à l'appui, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles ce papa, le papa est là-bas en chemise carreau, carreau, marron, voyez-vous, c'est ce papa-là qui est responsable, les enfants qui sont assis sur la chaise, une, deux, trois, quatre personnes, les quatre là, ce sont les orphelins, peut-être que l'image ne, ne sait pas très bien s'exprimer, voilà pourquoi je vous fais les commentaires, je vous fais les briefings, donc le garçon en chemise en pantalon rouge et puis il a mis, il a mis sur, euh, à ses pieds une paire de baskets rouges également, blanc rouge blanc, la paire de baskets c'est qu'on lui a acheté par euh, Patrick la Ministrie et également le sac de Jordan là-bas que vous voyez, le sac entre ses deux jambes et puis a le cahiers qu'il tient en main, donc le frère qui ont fait le, le filmage n'a pas eu le temps de nous donner tous ces détails, je suis contraint de vous expliquer. Et ce qu'il a en main, je ne sais pas si l'ardoise ou quelque chose comme ça, tout ça, les cahiers, les bics, les compas et autres, hein? pour ceux qui ont fréquenté en Afrique, ils connaissent, n'est-ce pas On utilise ça pour la géographie, la... la euh, on appelle ça comment La géométrie, ok. Voyez-vous Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un orphelin déjà, le l'aîné, le grand frère. Voyez-vous Et puis, et ses petites soeurs sont là. Il y a la deuxième avec un tas de cahiers, vous voyez Il y a avec son, son truc de compas, gomme, cahiers, etc. Voyez-vous C'est comme ça que ça se passe. Et puis le papa responsable est là, et c'est qu'il est en train de dire, il disait quoi au début de l'émission, il dit « j'ai vraiment une charge ». Et quand vous êtes passé pour me dire que particulièrement à la ministrie allait faire un geste, et les jours de la rentrée scolaire approchaient déjà, je me disais « est-ce que vraiment ils vont accomplir leurs promesses ?» Et quand Jésus est revenu du travail, je vous ai trouvé ici, vraiment je ne, peux, je ne sais comment rendre grâce à Dieu. Vraiment, ce geste me va à cœur. Ça me va à cœur. D'un de Dieu Tout-Puissant bénir, euh, n'est-ce pas, Patrick à la, la ministrie, pour euh, cet acte de libéralité. Voyez-vous En dehors de cet enfant, le deuxième là, il y a un troisième, le plus, plus, plus petit, la plus petite. Elle est là-bas, avec son sac également. Ça, c'est quoi C'est sacs H. Hein? Hein? Le c'est les griffes américains, je pense. Il y a H là-bas. Voyez-vous Ça, ce sont des orphelins soutenus par Patrick à la ministrie, du moins en ce qui concerne la rentrée scolaire 2021-2022. Tout ça ce sont des cahiers, n'est-ce pas Et puis, euh, il y a encore d'autres baskets là-bas pour la deuxième, celle qui est ouvert à la fin. Il y a également des baskets pour les enfants, ils ont également leurs baskets là-bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, très bien au niveau de leurs pieds, oui, ils ont déjà commencé à tester, l'autre là ce sont les baskets bleues, la deuxième là, et puis la petite aussi a sa paire de baskets. Voilà, il est en train de regarder, c'est derrière le, le sac bleu. Et puis il y a également euh, la, la deuxième, c'est-à-dire celle qui est au, à l'extrême droite de, de votre écran. Il faut vraiment soutenir ces gens d'enfants, de sorte que celle-là, c'est aussi une orpheline. Il faut déjà soutenir ces gens d'enfants pour leur bon encadrement. Quatre orphelins. Quatre orphelins. Il fallait assumer la scolarité pour tout un chacun d'eux. <rire> Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Est-ce que vous comprenez, mes amis Donc vraiment, que Dieu bénisse. Toutes les personnes de bonne volonté et qui songent à ce genre de trucs. C'est vraiment une bénédiction. Vous êtes les personnes les plus bénites du monde. Merci, papa, Patrick. Tu es magnifique, tu en classe. Merci, merci. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je pense que là, vous êtes en train de suivre comment est-ce que ces genre d'enfants, appelés orphelins, n'est-ce pas, se retrouvent retrouve dans des conditions beaucoup plus vraiment précaires. Allez-y, comprend déjà les conditions d'habitation. Je vous montre encore un tout petit peu, permettez-moi. Voyez-vous, c'est dans ces conditions-là que ces enfants dorment. Des maisons fabriquées, n'est-ce pas, sur base d'étolles. Hein, c'est comme ça, c'est dans ces conditions-là qu'ils dorment. La plupart d'entre eux passent la nuit comme ça, dans de telles conditions. Et déjà, quand les gens dorment dans des endroits pareils, est-ce qu'ils peuvent avoir de quoi payer euh, les frais scolaires, ils peuvent savoir avoir de quoi se porter, se payer des uniformes, des cahiers, etc. Voyez-vous. Donc, il y a des personnes, pendant que vous blaguez avec la vie, vous blaguez avec de l'argent, des personnes qui sont dans le besoin. Et ça, c'était un, un ouf de soulagement pour cette maman-là qui est responsable. Déjà, quand on leur donne des cahiers, c'est-à-dire que l'enfant revient encore sur les rails de l'école. L'enfant va encore fréquenter parce qu'une personne de bonne foi, à travers Patrick à la ministrie, a eu à songer à lui. Et c'est ce qu'est en train de dire cette maman responsable en disant « Merci à Patrick à la ministrie » du fait qu'il soit venu au secours, parce qu'on ne savait même pas que nos enfants pouvaient fréquenter cette année. Et lorsque un geste comme ça arrive, ça ne peut être qu'un ouf de soulagement pour les responsables. Et la Bible dit, « Mais seigneurs, la bonne volonté ayant sa raison d'être en fonction de peu qu'on a, c'est effectivement à travers des actes comme ça que cela peut passer de la parole ou de l'outil à l'agréable. » Alors, mes frères et sœurs, de la parole aux actes, c'est comme ça que nous agissons, nous, Patrick à la ministrie, pour soutenir les démunis.